Intelligence logico-mathématique. Les personnes qui ont une intelligence logico-mathématique développée possèdent la capacité de calculer, de mesurer, de faire preuve de logique et de résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques. Elles analysent les causes et les conséquences d'un phénomène ou d'une action et sont capables d'expliquer le pourquoi des choses. Elles ont aussi tendance à catégoriser et à ordonner les objets. Elles aiment les chiffres, l'analyse et le raisonnement. Il existe une dimension non-verbale et abstraite dans cette intelligence car des solutions peuvent être anticipées avant d'être démontrées. Plusieurs moyens existent pour tester et développer ce type d'intelligence.